Bonjour et bienvenue dans ce tuto super rapido consacré à un résumé sur comment construire le plan de financement de l'entreprise. Faire un plan de financement va consister à élaborer un tableau prévisionnel et pluriannuel qui va recenser par période, d'une part, tous les besoins de fonds nécessaires au développement d'un projet ou d'une entreprise et d'autre part, toutes les ressources qui vont permettre de financer ce projet ou cette entreprise. Les données que nous allons utiliser pour illustrer ce plan de financement sont expliquées dans la version longue sur le plan de financement que vous pouvez trouver sur cette même chaîne. Nous allons nous intéresser tout d'abord aux besoins de fonds. Dans la plupart des cas, ce sont les investissements projetés qui vont constituer le poste de besoin de fonds le plus important. Dans notre exemple, trois tranches d'investissement de 250 000 ont été planifiées pour les trois années à venir. Le deuxième poste de besoin de fonds, qui peut être très significatif selon l'activité de l'entreprise, va être l'augmentation du besoin en fonds de roulement. Dans notre exemple, le besoin en fonds de roulement initial est de 500 000, puis il y a une augmentation de 25 000 chacune des deux années suivantes. Dans les besoins de fonds à planifier, vont figurer également les remboursements d'emprunts. Toutefois, seuls les amortissements du capital initial emprunté figurant dans les échéances sera positionné en remboursement d'emprunt. En effet, la capacité d'autofinancement qui figurera en ressources de fonds va tenir compte de ces charges financières et donc les déduire de la capacité d'autofinancement. Ici, les prévisions de remboursement d'emprunt qui émanent des tableaux d'amortissement prévisionnel des emprunts sont respectivement de 20, 40 et 60 000. Le cas échéant, les retraits de concurrents d'associés, autrement dit les reprises de sommes que les associés avaient laissées à la disposition de la société, figurent également dans les besoins de fonds dont il faut tenir compte. Ici, des retraits de 50 000 sont planifiés en période 3. Enfin, si des distributions de bénéfices sont prévues, elles seront également à positionner en emploi de fonds dans le plan de financement. Quand tous les postes d'emploi de fonds ont été collectés, on fait la somme de ces besoins par période. Intéressons-nous maintenant aux ressources de fonds qu'il y a lieu de mettre en place pour financer les besoins que nous venons d'énumérer. La première des ressources de fonds du plan de financement est constituée par le flux de trésorerie généré par l'activité, par le cœur de métier, à savoir la capacité d'autofinancement. Dans notre exemple, le calcul prévisionnel du surplus de trésorerie émanant de l'activité ressort respectivement à 175, 200 et et 225 000. Un autre poste important du plan de financement est l'endettement souscrit pour financer les investissements. Dans notre illustration, trois tranches de 200 000 ont été planifiées au cours des trois périodes suivantes. De même, le cas échéant des sessions d'investissement seront positionnées en ressources. En effet, la capacité d'autofinancement ne tenant pas compte des résultats de cession, les sessions sont analysées à part dans un poste du plan de financement. Si l'entreprise prévoit de percevoir des subventions d'investissement qui vont contribuer au financement de ces investissements, cela constitue également des ressources de fonds. Les augmentations de capital, autrement dit l'appel de fonds aux actionnaires, va constituer également des ressources qui vont conforter la trésorerie de l'entreprise. Il s'agit ici d'augmentation de capital en numéraire, car les autres manières d'augmenter le capital, telles que les incorporations de réserves ou de compte courant, n'apporteraient pas de fonds supplémentaires. Enfin, de la même manière qu'il y avait des retraits de compte courant d'associés en besoin de fonds, il y aura, le cas échéant, des apports en compte courant d'associés en ressources de fonds. On fait ensuite le total de ces ressources de fonds par période. La finalité du plan de financement est de savoir si nous avons les moyens de nos ambitions. Autrement dit, le plan de financement est-il équilibré A-t-on suffisamment de ressources de fonds pour financer les besoins de fonds pour le savoir, on va calculer le solde ressources de fonds moins besoin de fonds afin d'évaluer l'impact financier du projet sur la trésorerie de l'entreprise. Dans notre exemple, le plan de financement est déséquilibré sur la première période mais devient positif sur les deux périodes suivantes. Si le plan de financement apparaît trop déséquilibré par rapport à nos objectifs, il faudra revoir la copie en envisageant de minorer les besoins et ou d'augmenter les ressources de fonds. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous dis à bientôt